Alors la batterie sur Snowman, euh, comment on va faire ça Alors on va faire ça déjà sans les, sans les baguettes, normalement ce serait plutôt avec des balais. Euh, le truc c'est que, euh, moi j'ai pas de balai ici, je sais pas si t'en as non plus à la maison. Donc on va faire avec les mains, Et, au final ça va être assez simple. Alors les balais, ce qui est un petit peu particulier, c'est au, la... au lieu de taper sur la peau, on tape mais on peut aussi caresser avec les... Euh... Avec les fines tiges métalliques du ballet ça, ça produit un bruit de frottement mais qu'on aura aussi euh, quand, même avec les, quand même avec les mains. Le rythme principal euh, c'est un morceau en 6-8-6-8 c'est à dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 croches par temps donc deux noirs pointés euh, c'est pas, pas un 3 temps c'est deux temps qui chacun font trois croches donc c'est vraiment 1, 2, 3, 2, 2, 3 1, 2, 3, 2, 2, 3 C'est une façon de le compter On peut aussi le compter juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ça sera peut-être plus simple pour le début Sur le premier de ces, sur la première de ces noirs pointés On va faire la grosse caisse Sur la deuxième le charlet Donc ça ferait 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et avec les mains On va faire un peu comme si on faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 5, 6, mais il va y avoir une petite subtilité, c'est qu'on va rajouter une double croche après le 2. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1. Attention, du fait qu'on fasse cette double croche en plus, le premier temps, il tombe une fois là, une fois là. 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 1, 2 tu remarques que les temps forts qui sont le 1 et le 4 parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a nos deux, nos deux parties de la mesure. Ça va faire 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur la caisse claire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Sauf qu'on va rajouter du mouvement, une fois que tu es bien à l'aise avec ça, tu commences déjà par installer juste ça comme ça, et l'idée ça va être d'avoir un espèce de mouvement global sur la casquette, de se promener sur la casquette. Ça, c'est la base. Euh, de temps en temps, tu pourras avoir besoin de mettre une cymbale, tu fais attention. Euh, si tu as tapé la cymbale, ça a pris la place de ton 1 ici. Euh, le coup suivant, ça sera ta main gauche. Donc ça ferait. Tu es en train de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 6, 1. Sinon, ça, ça va t'inverser tes droites et tes gauches, ça va être un peu perturbant. On peut s'en faire un petit bout par-dessus la musique. Un trop piano. Un, bon. de trois, quatre, cinq, 6. un, Voilà, donc tu vas pouvoir utiliser ce pattern euh, sur tout le morceau, absolument tout le morceau. Euh, il peut y avoir des petits renforcements du, du pied par moment, mais on va commencer tout simple comme ça et on verra en atelier éventuellement après pour, euh, pour étoffer un petit peu la partie batterie. Au début, tu ne mets pas de symbole, tu te concentres vraiment sur le rythme de base en essayant d'avoir des grosses caisses, des charlets qui ne soient pas... Euh, il ne faut pas que ça, ça devienne du... On de garder de la, douceur, euh, de la douceur sur le morceau, OK